Évidemment, évidemment, c'est très simple. Nos technologies sont conçues, élaborées, et ce, avec un objectif premier, qui est le gain de temps. Tout est apporté, si je puis dire, de doigts, parce que nous vous proposons, eh bien, aujourd'hui, le tactile technologie. Les écrans, touche, tac, glisse, swipe, hop, là. Mais pas que, j'entends également commande vocale. Prenons, par exemple, cet assistant vocal. Magellan, allume-toi. Voilà, donc elle joue un léger temps de, de reconnaissance, hein. j'ai par le passé enregistré mon profil ainsi que mes préférences. Il va donc aller le rechercher dans ses données personnelles, sa data, pour ensuite se paramétrer, répondre mieux à, à mes besoins. Et vraiment, ça doit prendre quelques, quelques petits instants, ça, pas très... Voilà, sinon vous pouvez juste effleurer l'appareil pour plus de, de réactivité et le sortir de son état de veille. Et ça, de, ça, de, ça, de, ça de, Vous pouvez également actionner euh, le bouton euh, on-off, hein, voilà, pour une meilleure prise en main et un, un répondant plus... Plus... À, alors comme nous sommes entourés d'appareils qui fonctionnent également avec eux aussi des ondes, un petit peu comme dans une foule, il peut y avoir une confusion dans les signaux et c'est pour ça que je vous conseille eh bien, tout simplement de sortir le câble pour relier à une prise Ethernet et eh bien votre appareil connecté sans fil. Bonjour, je suis et Magellan, voilà. votre un... conseiller vocal interactif. Voilà. c'est un appareil Je qui suis est... à votre entière disposition pour toute recherche professionnelle, personnelle, en accord avec la loi en vigueur sur la protection des données et des cookies tiers. Sinon, vous adressez directement, et eh bien, euh, votre requête. Euh, Magellan, fais-moi écouter, et eh bien, par exemple, euh, de la musique rock. J'ai choisi parmi vos favoris, comme un rock de Nadia. Alors, pas du tout, c'est pas ça. Magellan, quelle est la date de la Révolution française Oui. Faut que c'est un appareil qui utilise la technologie... Bonjour. Pour... Je suis ma... Sinon, je peux également vous faire découvrir eh bien la commande sonore, mais dans ce cas-là, on laisse de côté le langage au profit du son corporel, physique, tapotage et autres bruits de peau. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Bonjour. Mais la grande nouveauté de cette saison, et eh bien, c'est la commande visuelle. Il suffit juste de regarder l'appareil lui-même équipé de caméra. Alors j'entends un regard lourd de sens, un regard insistant, euh, comme par exemple, et eh bien, pour cette bouilloire, il faut montrer que vous avez très envie de vous faire une eau chaude. Et les capteurs de celle-ci vont prendre en compte l'information et amorcer le processus d'ébullition et tout ça dans le unique but de vous simplifier la vie. C'est vrai que c'est plus pratique, hein C'est vrai qu'on a que ça à foutre le matin quand on est à la bourre d'attendre que cette putain d'eau chauffe juste parce qu'on n'a pas les gens en face des trous, alors qu'il se d'appuyer sur un fucking bouton. Mais il en a plus, parce que maintenant tout est actif. Oh là là là, on on on enlève alors qu'il n'y a rien, et on... Erreur système. Petite interférence, je crois. <rire> Conseiller, allume-toi. Données non compatibles. Voilà, toujours un léger temps de reconnaissance. J'ai par le passé moi-même enregistré mon profil ainsi que mes préférents. Et vous pouvez, vous pouvez également pour si vous reliez au réseau de la NASA Connectivité vraiment une bonne ah. affaire.